Entrepreneur social engagé et jamais en manque d'inspiration, il a créé Smart France et transformé Smart Belgique en coopérative. Refaire le monde du travail est son mojo et entre deux balades à vélo, la lutte contre l'ubérisation reste son sport de combat. Aujourd'hui chercheur en sciences sociales, son avis ne cesse de nous inspirer. Sandrino Grassefa est notre invité aujourd'hui. Bonjour Sandrino Grassefa. Bonjour Yvon Jadoul. Sandrino, comment allez-vous Plutôt bien, euh, comme beaucoup de gens euh, après plusieurs semaines de, de confinement, mais dans des conditions qui sont acceptables euh, et, et favorables, donc plutôt bien. Merci. Heureux de la savoir, Sandrino. Sandrino, vous qui êtes désormais dans une position d'observation des évolutions du monde du travail, pouvez-vous nous dire quel regard vous portez sur l'impact de la crise du Covid pour les travailleurs autonomes en particulier ce qui est intéressant euh, d'observer, c'est valable pour la question que vous me posez euh, sur euh, l'impact sur les travailleurs autonomes, mais en réalité, ce qui est intéressant, euh, c'est de, de remarquer à quel point cette crise euh, euh, permet d'amplifier euh, certains phénomènes qui préexistaient euh, à cette crise sanitaire. Euh, c'est un peu comme si euh, cette crise venait euh, ag ag agrandir, euh, mettre euh, une loupe sur des phénomènes qui existaient. Alors, je dirais que par rapport euh, à l'impact sur les travailleurs autonomes, j'en vois principalement trois. Le, le premier, ça révèle la nécessité euh, d'aller euh, vers plus d'universalité dans les formes de, de protection sociale. On le voit bien, euh, il y a un débat d'ailleurs euh, qui traverse euh, le continent européen sur euh, la, la nécessité ou pas de créer des formes nouvelles de protection comme les... Le revenu universel, inconditionnel ou le revenu de base, c'est la preuve que nos systèmes ne conviennent pas. Et on le voit bien aussi, la difficulté pour un certain nombre d'États de venir en aide à des, à des travailleurs qui sont trop atomisés et des travailleurs indépendants qui sont trop en dehors des circuits. Et l'énorme difficulté aujourd'hui pour euh, prendre en compte le travail informel, une crise importante euh, euh, concerne le travail informel qui est... Euh, qui a aussi été révélée une fois de plus dans le cadre de cette crise. Donc la première observation, c'est sur cette nécessité d'aller vers plus d'universalité dans les formes d'évolution de, de, de la protection sociale. La deuxième chose que je peux observer, c'est plutôt positif, c'est à quel point les travailleurs autonomes peuvent être une source d'inspiration en matière d'organisation du travail, en matière d'organisation, en matière d'innovation organisationnelle. D'une certaine manière, on a pu observer, en tout cas j'ai pu observer chez beaucoup de travailleurs autonomes, une incroyable capacité à, à rebondir d'une certaine manière, à faire en sorte que malgré les restrictions liées, liées au confinement, liées à cette crise sanitaire, euh, leur capacité à inventer, euh, je prendrai l'exemple de la formation professionnelle. En quelques semaines, de nombreux formateurs indépendants se sont organisés pour offrir euh, à leurs euh, leur clients la possibilité, euh, par exemple, de, de suivre des formations à distance. Et donc, on le voit, euh, cette capacité qu'ont beaucoup de travailleurs freelance ou de travailleurs autonomes d'inventer des solutions. Et donc je crois que le monde du travail dans son ensemble peut observer avec intérêt ce qui s'invente tous les jours dans le monde du travail autonome pour pouvoir faire évoluer les structures classiques d'organisation du travail. Et puis la troisième chose que j'avais envie de relever par rapport à cette situation, c'est peut-être quand même la question de cette soif de liberté qui est quand même une des spécificités des travailleurs autonomes. En tout cas, pour ceux qui ne subissent pas leurs conditions de travailleurs autonomes, puisqu'il y a aussi des personnes qui ont été contraintes de le devenir du fait des tensions du marché du travail. Mais pour tous ceux pour qui c'est un véritable choix, il est souvent lié, ce choix, à une volonté d'accroître la liberté dans le travail. Et ça, c'est quelque chose qui aussi peut contaminer d'une certaine manière l'ensemble du monde du travail, positivement. Cette possibilité, on, on le voit par exemple au travers euh, le succès du, télé, du télétravail. Euh, C'est quelque chose au, au, auquel on ne pouvait pas forcément s'attendre. Euh, et donc, d'une certaine manière, de faire co coexister l'idée du travail avec une plus grande liberté. Liberté dans l'organisation du travail, on le voit avec le télétravail par exemple, mais également liberté liée euh, à la possibilité pour des, des, travailleurs, des travailleurs autonomes de, de concilier leur vie de famille, leurs leur, leur loisirs, leur engagement en dehors, en dehors de, de, du travail en tant que tel. Donc les, la possibilité de mieux concilier les différentes vies avec les contraintes liées au travail. Voilà un peu euh, les, trois, euh, les trois remarques que j'avais à faire par rapport à cette question euh, des travailleurs autonomes. Face à cela, Sandrino, euh, selon vous, quelles solutions existent en particulier dans le domaine de l'entrepreneuriat pour faire face aux conséquences de la crise Est-ce que vous avez éventuellement une, une idée que vous souhaiteriez plus développer, plus développer dans le domaine de l'entrepreneuriat Alors, euh, le, la difficulté que nous avons... Euh, euh, par rapport à cette question et peut-être euh, d'abord d'ordre euh, sémantique. Euh, la difficulté que nous avons c'est que très souvent euh, l'entrepreneuriat euh, est, euh, est un mot qui, euh, qui, qui, qui, euh, qui est lié au, au discours euh, au discours néolibéral c'est une vision euh, c'est un vocabulaire qui, est, qui a été tellement euh, enfermé dans une vision, de l'entrepreneur comme quelqu'un qui prend des risques, comme quelqu'un qui doit euh, faire confiance qu'à lui-même. Euh, c'est euh, souvent l'entrepreneuriat est d'une certaine manière euh, aujourd'hui confisqué par une vision unique qui est, celle, euh, qui est celle qui est déjà obsolète du néolibéralisme. Et donc, d'une certaine manière, la, la, la difficulté et l'intérêt de la période que nous traversons, c'est justement... Euh, d'inventer à la fois des nouveaux mots euh, ou euh, peut-être plus largement euh, je dirais euh, d'inventer une nouvelle grammaire c'est à dire une façon différente d'envisager l'entrepreneuriat qui euh, concilie euh, euh, à la fois une vision euh, renouvelée euh, euh, de la notion par exemple de concurrence qui est intrinsèque euh, à la vision du, du, du marché euh, cette possibilité de concilier l'entrepreneuriat avec, par exemple, la notion de coopération, qui est une, une façon différente d'envisager les relations entre des acteurs économiques que celle qui nous est dictée par le marché. Euh, L'autre aspect également intéressant, peut-être, dans cette nécessité de réinventer un nouveau vocabulaire ou une nouvelle manière de concilier l'entrepreneuriat avec les enjeux de notre société, c'est lié à la place de l'individu. Euh, dans, je crois que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi l'intérêt de reconnaître l'individu, mais au service euh, du collectif. Et euh, je crois que c'est intéressant de ne pas euh, d'envisager une forme d'entrepreneuriat où euh, le collectif ne vient pas totalement diluer d'une certaine manière euh, la possibilité pour un individu de s'exprimer et de pouvoir euh, s'épanouir euh, dans un projet économique ou euh, social. Et enfin, euh, pour terminer, je dirais euh, l'entrepreneuriat euh, doit pouvoir aussi euh, euh, réinventer euh, euh, un dialogue entre euh, la notion de liberté, qui est quand même intrinsèque aussi, à la vision d'entreprendre, de, euh, avec cette idée que cette liberté, elle doit pouvoir être compatible avec euh, le bien commun. Et je crois que euh, c'est ces trois notions de coopération plutôt que de, de, de, de, plutôt que de concurrence, de réconcilier l'individu avec le collectif et de liberté euh, euh, dans, un, dans, dans, dans le bien commun qui peuvent nous permettre d'inventer une nouvelle grammaire de l'entrepreneuriat. Merci Sandrino Grassefa. Merci à vous.